Cette année euh, vient de sortir, le, depuis le 30 avril, la dernière version d'OpenStack. La version s'appelle Kilo. donc Chaque version d'OpenStack suit les lettres de l'alphabet. Euh, cette année, c'est Kilo, et parce que le dernier Summit avait lieu en, en France. Euh, la, le Summit a lieu la, le 18 mai euh, à Vancouver cette année. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau euh, sur cette année OpenStack Déjà, je pense que c'est l'année OpenStack au Canada notamment là où l'Europe était assez en avance en termes d'usage. En France, on avait beaucoup de projets en Allemagne. On a commencé à avoir des énormes projets émergés aux États-Unis. Là, on vient enfin avoir les premiers projets au Canada. On aura aussi quelques surprises cette année, nous, au niveau du Québec, parce qu'on a des projets qui sont en cours d'avancer sur OpenStack au sein des au sein des institutions québécoises et globalement au niveau du Québec. Euh, et donc voilà, ça c'est le point principal au niveau d'OpenStack cette année. Euh, on peut dire que euh, c'est une belle année. On a eu des belles annonces même depuis le début de l'année. On a eu Paypal qui a dit ben, au revoir à VMware pour migrer sous OpenStack. On a eu Walmart qui a annoncé passer 100 000 serveurs sous OpenStack. Euh, pareil sur BMW qui a annoncé l'année dernière euh, ils avaient migré 70% de leur infrastructure, bref, on est vraiment dans un mouvement de fond. Aujourd'hui, le Canada est plus timide euh, dans l'adoption, mais ça y vient régulièrement, ça fait partie des discussions, et aujourd'hui on peut parler beaucoup plus facilement euh, avec des, des, des clients de projets OpenStack euh, tout de suite, et ils, et ils donnent de l'attention à OpenStack.